Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous parler de l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube. Euh, C'est un nouvel onglet qui est apparu parce que j'ai dépassé le cap des 500 abonnés. Donc euh, je vous ai mis des documents en téléchargement gratuit. Donc à propos du, du programme du Grand Monarque, quelques éléments sur le Nouvel Ordre Mondial, une grille d'analyse pour voter... Un rapport sur la, la crise sanitaire, qui est très important, que je vous invite à lire. Les antidotes un, des éléments euh, pour comprendre le New Age, New Age la religion luciférienne. Euh, donc ce sont des supports, euh, ce, en fait mes, les, ce, ce sont les supports écrits euh, euh, la plupart du temps de, de certaines de mes vidéos. Donc c'est rédigé euh, d'une certaine manière, ce c'est pas, euh, pas véritablement des, des articles en fait. Pour se sanctifier, il y a le Décalogue expliqué par Dieu le Père, l'alphabet du Saint Amour, des éléments pour euh, bien se confesser, voilà des, des idées de sanctification, euh, notamment à travers le, le rosaire et la dévotion cœur et de Marie, la dévotion sacré cœur de Jésus, euh, le scapulaire de Notre Dame du Mont Carmel, une prière au Christ au roi. Sinon, des éléments aussi pour euh, gagner du temps et de l'argent et euh, des, des éléments de réponse à certaines questions existentielles comme comment être heureux et comment aimer. Euh, donc, euh, voilà. Sinon, je, je voulais euh, aussi vous parler de ma chaîne Odyssée parce que je publie, ou plutôt, je, oui, je, je relais des, des vidéos qui ne sont pas forcément de moi, mais qui, euh, qui sont euh, bah, essentielles, en fait, enfin, je, qui sont quand même assez importantes. Et je les relais pour diverses raisons, je les, je les relais que sur euh, Odyssée. Euh, donc euh, voilà, c'est. je vous laisse découvrir ça. Et sinon, bah, je vous rappelle que euh, je suis présent sur pas mal de réseaux sociaux. Et bon, le, là où je suis le plus actif, euh, c'est quand même sur Facebook. Euh, mais je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux. Euh, si, si, si, vous, si vous voulez me trouver sur un réseau social, euh, il faut taper mon vrai nom, Emmanuel Proust. Enfin, la plupart du temps, je, je m'inscris sous mon vrai nom. Enfin, toujours. Enfin, des fois, j'ai un pseudo, mais bon. Euh... Et euh, le, un signe. Euh, enfin, il y a plusieurs Emmanuel Proust sur cette planète Terre, et donc euh, qui sont encore euh, vivants. Et donc, euh, pour, me, pour me trouver à coup sûr, c'est cette image. Des cœurs uniques et porteurs de grâce. Euh, voilà, à bientôt. Que Dieu vous bénisse.